Bonjour, dans cette vidéo on va parler des effets à la guitare, les effets, quand on parle des effets à la guitare ça fait référence au lié, donc à Meuron Pull Off, au Bend, au Vibrato, ça peut être quoi, ça peut être euh, les glissés aussi, les double stop. les apogiatures aussi, alors c'est pas un effet en soi l'apogiature c'est juste... Le fait de faire un effet très rapidement juste avant une note, donc par exemple une note avec enfin un lié en appoggiature, ça va faire... Voilà, donc toutes ces choses, des, tous ces effets, ça apporte beaucoup de personnalité, on pourrait dire de feeling euh, à nos improvisations, à nos notes. Ça enrichit le phrasé, en fait, on appelle ça le phrasé, et donc c'est souvent quelque chose qui est travaillé de façon assez, euh, comment dire il y a beaucoup de guitaristes qui connaissent, qui maîtrisent bien un ou deux effets, mais qui les combinent pas forcément, et en fait les combiner, ces effets, ça va vraiment décupler la, le feeling de vos improvisations justement, de vos notes. Euh, un des plus courants, je pense, d'effets combinés, c'est le fait de faire un bend et ensuite un vibrato. Alors là j'en ai rajouté un, sans, sans faire attention, mais un bend, et après un vibrato. Voilà, Celui que j'ai fait, sans faire attention, c'est le rake, je fais ça, non Lui aussi il est très courant, avant de faire un bend, on fait, on va venir euh, attaquer, en fait, faire un sweep sur les cordes graves de la guitare qui sont étouffées et ça apporte un effet percussif, si on le fait assez vite, qui est assez, euh, assez sympa et très courant en rock et en blues. Donc je vais vous montrer euh, celui que je préfère. Celui que je préfère parce qu'il est vraiment facile à faire et il est très expressif, c'est le fait de faire un glisser et ensuite un bend, mais plus spécifiquement de le faire après une note. Donc par exemple je parle de cet effet là donc je tiens une note, peu importe la note, et ensuite je vais faire un glisser vers cette note, en fait je vise un Do là, j'ai envie de faire ça avec un bend donc je je fais un glissé qui arrive sur cette note, un demi ton plus grave, et après je fais un bend d'un demi ton et après je peux arrêter la note ou je peux la faire tenir voilà ce que je trouve vraiment hyper expressif avec cet effet c'est qu'on a le son du glissé qui fait oui, euh, qui est pas trop évident, pas trop vulgaire on pourrait dire, parce que quand on fait ça, ça fait, je trouve ça un petit peu vulgaire un peu pas assez subtil en fait donc là c'est un, un effet glissé un peu chuchoté parce qu'il est joué pas fort et en fait cette note qu'on va jouer en bend elle est naturellement pas forte parce qu'on ne rattaque pas la corde elle est, et donc ça crée un contraste de volume en plus et donc c'est hyper je trouve ça hyper expressif hyper ça s'approche un peu de la voix humaine en fait je trouve donc Vous voyez cet effet de... oui comme ça, c'est un peu ça le, le son que ça. Euh, donc ce que je vais faire, je vais faire une improvisation en essayant de combi combiner un maximum euh, d'effets, essayer de les reconnaître, les effets que j'utilise et que je combine dans l'improvisation. Je vais faire ça sur un blues lent, comme ça j'aurai le temps de bien prendre, de bien travailler mes effets, de bien savourer le son, de bien me concentrer sur le phrasé et tout ça. Et je vous conseille vraiment donc de faire attention à ça dans mon solo, mais aussi dans tous les solos de blues ou de n'importe quel style de musique que vous écoutez, pour après bah, rejouer ou travailler ceux que vous préférez. J'espère que cette impro vous aura plu, j'espère que ces conseils vous auront permis d'y voir plus clair et de vous ouvrir un peu les yeux sur justement ces différents effets qu'on peut combiner. Il y a certaines phrases dans l'impro que j'ai faite là qui des fois utilisent trois, voire peut-être même quatre effets qui s'enchaînent. Il y en a certains qui sont faciles à enchaîner si je fais un lier et ensuite un glisser et ensuite un vibrato et ensuite peut-être un autre glissé pour laisser mourir la note du coup c'est des choses qui sont assez faciles techniquement à enchaîner et donc voilà c'est intéressant de combiner tous ces effets le playback sur lequel j'ai joué il se trouve sur ma chaîne youtube c'est le playback de Thrill is Gone il est sur ma chaîne youtube, il y a plein d'autres euh, tutoriels en blues, sur ma chaîne youtube, sur mon site gui guitare Improvisation vous pouvez télécharger tous mes playbacks si vous voulez en me soutenant sur la plateforme Tipeee il euh, y a différents euh, comment dire, différents soutiens en fait, différents montants de soutien et celui qui correspond à à peu près 20 euros par mois je crois il vous permettra de télécharger mais plus de 1000 backing tracks ce qui fait pas mal ça vous permettra d'être tranquille pendant pas mal de temps pour improviser pour bosser euh, sur le blues laissez un commentaire sur la vidéo dites moi ce que vous en pensez peut-être quel sujet vous aimeriez de voir me voir aborder dans les tutoriels euh, partagez la vidéo et abonnez-vous, évidemment.